Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Bienvenue dans nos entrepôts. Alors on a des grands entrepôts, là on en a pris un pour vous montrer en fait une vidéo un peu spéciale où c'est mieux de faire ça dans les entrepôts que dans le magasin. Vous comprendrez pourquoi. On va entretenir les aspirateurs avec sac et les aspirateurs sans sac. Vous montrer quels sont les points importants à faire chez vous. Donc vraiment une vidéo truc et astuce, bien entretenir son aspirateur. L'aspirateur avec sac, alors l'aspirateur avec sac demande évidemment moins d'entretien qu'un aspirateur sans sac. Mais il y a quand même des choses très très importantes à retenir. Tout d'abord le sac. Le sac représente lui-même déjà un filtre. C'est pour ça qu'en fait il nécessite un petit peu moins d'entretien. Donc c'est toujours important de prendre des sacs de bonne qualité. Les sacs originaux, c'est toujours mieux. Sachez-le, les sacs pirates, il y a quand même des, des soucis régulièrement avec des sacs pirates. Donc là vous voyez déjà, L'aspirateur qui a terminé, le sac lui-même est déjà noir. N'hésitez pas non plus à les jeter, les vider, c'est pas très bon parce que les sacs quand même, quand ils se prennent de l'aspiration comme ça, ils ont tendance un peu à s'affaiblir. Donc n'hésitez pas quand même régulièrement à les jeter. C'est plus facile et ça facilite fameusement l'entretien. Donc vous jetez tout d'abord votre sac. Autre chose importante, nettoyez vos filtres. Ça c'est le filtre d'entrée moteur. Le filtre ici peut être sale. Si le filtre est sale, L'air rejeté par votre aspirateur se sale également. Et ça, c'est quand même très important pour les gens qui ont des allergies. L'entretien du filtre, vous voyez que même, malgré que vous ayez un sac, ici on a mis un nouveau sac dedans, vous voyez l'état d'un sac quand il a été utilisé. Donc l'intérieur et l'extérieur sont même noirs. Le filtre également est noir. Donc vous devez bien évidemment le souffler. L'intérieur de votre aspirateur est également sale. De nouveau, malgré le sac, malgré le filtre, de la poussière passe partout. Donc là, il est important de venir quelquefois souffler. Vérifiez également ce que votre aspirateur vous indique. La petite languette ici qui vient se mettre signifie simplement que le sac commence à être plein. Donc vérifiez là. Également, faites attention à ce que vous aspirez. Si vous aspirez par exemple des feuilles d'arbres ou d'arbustres intérieurs ou de plantes intérieures, ça se peut qu'elles viennent boucher votre sac d'aspirateur. Ne videz pas vos sacs, ce n'est pas toujours conseillé. Changez-les, vous verrez que vous n'en utiliserez pas de trop. Très important également, nettoyez vos filtres ou changez-les au besoin après un certain nombre d'années s'ils sont trop noirs ou trop sales ou qu'ils n'ont plus d'utilité. Et c'est comme ça que vous garderez longtemps votre aspirateur avec sac. Alors on a beaucoup de gens qui nous demandent « oui, mais si je ne trouve plus de, de sacs pour nos aspirateurs ?» Il n'y a qu'une seule réponse à ça. Il y a des grandes marques qui fournissent des sacs depuis des années. Alors vous avez des marques comme Mille, Philips, Bosch, Siemens, Rowenta, toutes ces grandes marques-là continuent à fournir des sacs. Au cas où, on a encore des sacs en magasin pour des aspirateurs vieux de 20 ans. Donc des solutions, si vous avez besoin de sacs, on en a en magasin. L'entretien d'un aspirateur sans sac nécessite un petit peu plus de rigueur que l'entretien d'un aspirateur avec sac. Là, on va vous faire la démo, l'entretien d'une cuve et évidemment des filtres. Et également des aspirateurs balais qui sont très très prisés, qui ont beaucoup de succès, les Rowenta. Ici, vous allez voir, ce sont des aspirateurs assez bien faits et vous allez voir que l'entretien est également assez facile. L'entretien d'une cuve, certaines cuves ne se démontent pas, d'autres se démontent ici. On s'est démonté l'intérieur de la cuve et vous allez voir. N'approchez pas trop près le compresseur pour ne pas abîmer les filtres. Vous voyez ce qui se dégage du filtre, donc c'est pour ça que c'est à faire régulièrement. L'autre filtre. Certains filtres qui se démontent doivent être nettoyés, n'hésitez pas. Ça ne prend que quelques secondes à passer dessus. Ici, elle est très peu sale car évidemment, la majorité des poussières ont été dans la cuve et dans ce filtre-ci. Donc ça, ce sont les deux pièces importantes à nettoyer régulièrement. L'entretien de l'aspirateur Ballet Rowenta. Évidemment, la cuve se vide régulièrement et de temps en temps, bien évidemment, la petite soufflette. Vous basculez vers vous et vers le bas. Vous enlevez le couvercle. Et vous avez le premier filtre. Regardez déjà le, le dessus, le bas, première chose à faire bien évidemment. Regardez la différence. Également sortir la partie de votre cuve. Là, il y aura très peu de poussière, mais vous le passez. Vous savez bien évidemment ouvrir la cuve en bas. Hop, voilà. Donc, mettez-vous à l'extérieur. Passez un petit coup rapide. Vous refermez tout cela, vous replacez le petit cyclone, le filtre, le couvercle et vous remboîtez tout ça dans votre aspirateur. Petit détail important, il est primordial d'entretenir également la brosse du bas. Ici vous avez voyé une turbo brosse, n'hésitez pas à regarder le lien euh, sur nos vidéos sur le, les turbo brosses dans les aspirateurs V. C'est une vidéo très intéressante pour entretenir vos tapis. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur notre chaîne YouTube. Cette turbo brosse là, vous voyez, il y a des cheveux qui sont pris dedans. Vous savez également la démonter en basculant ceci. Vous accédez à votre brosse et vous enlevez les cheveux simplement avec un petit ciseau. Ça, c'est important pour éviter simplement de, que la brosse ait du mal à tourner, car ceci, à un moment donné, va les empêcher de tourner. Merci à toutes et tous d'avoir choisi cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait hyper plaisir. Alors, j'ai j'écris également des articles à lire sur notre blog, sur notre site de vente en ligne. Passez également au magasin si vous désirez avoir plus de renseignements. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Laissez des pouces, des commentaires. Laissez tout ce que vous avez envie sur notre chaîne YouTube. Partagez sur Facebook et sur Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao